Bon, ben, euh, c'est un cas intéressant qui soulève quand même plein de questions. Euh, vous avez fait une recherche doc Une recherche quoi Une recherche doc, une recherche documentaire. Vous avez bien fait la formation à la BU Santé Ah, la, la BU Santé, c'est la salle de travail de l'internat. Oui, mais pas seulement. Euh, Zotero, PubMed, Cochrane, ça vous dit rien tout ça je connais pas. Moi, perso, du tout, c'est quoi C'est comme Wikipédia Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Hein. Vous voyez de quelle formation elle veut parler Ça me dit vaguement quelque chose, mais je devais avoir la tête ailleurs. Non, parce que ça fait juste trois ans que je bois à abus, je ne l'ai jamais faite moi. Hein. Wow. Pareil, ça ne me dit donne... ouais. rien. Ouais. Allez, laissez vos affaires et suivez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe là Tu sais où on va là, comme ça Elle n'a pas l'air commode. Hein on va où À la salle de formation. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bon, on démarre la formation Eh bien, on y va. Oui, oh, joli cas. Hein. Ça amène quand même plein de, plein de questionnements. Hein. J'ai fait une recherche d'ailleurs sur ton cas sur PubMed. j'ai trouvé quelques case reports ainsi qu'une review. Nous on a l'aide sur la cocaïne et on a trouvé notre analyse. C'est gentil à vous mais j'ai déjà fait ma recherche documentaire. N'oubliez pas de regarder les vidéos tutoriels du Dr H et compagnie.